J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment comment dessiner une fleur. Si, si, vous, si vous ne savez pas comment faire euh, une fleur, et moi je vais vous montrer, je vais vous aider. Première chose, on va faire... Faire comme ça et on va faire des feuilles. Et deuxième sauce on fait un rond. Et troisième chose. On fait euh, des des, trucs, euh, des pétales plutôt. Voilà, on a dessiné notre fleur. La forme de notre fleur. Et maintenant, le plus important, le coloriage. Prenez un feutre de votre choix, de, comme des pétales, en votre choix. Mais, mais sauf le, le vert et le jaune. Les couleurs que vous voulez, et sauf le, le jaune et le vert. Il faut faire très attention ici. Voilà. Voilà comme ça. Et maintenant, on prend ça, le jaune. Et pas que vous voulez, le jaune. Voilà. Le jaune. Le vert Et même les fleurs en vert Allez, bien colorier blanc, bien, col bien colorier plutôt elle est bien colorier voilà et maintenant on va faire comme ça voilà notre fleur est finie mais vous pouvez ajouter Alors si vous voulez faire des yeux, alors euh, faites comme ça, et, une, et un nez comme ça, et alors euh, on va faire comme ça et comme ça, et alors euh, on fait comme ça, et on va faire le rose, Ici, euh, le, les yeux, la, la bouche euh, le choix que vo de votre couleur, ça, ça, ça et ça le choix que vous voulez, c'est pas important, juste, juste, euh, juste euh, le visage et ça, et ça c'est pas grave. Alors on prend ça voilà, n notre fleur est finie, voilà, voilà, vous le vo vous la voyez, voilà, c'était facile, n'est-ce pas Dites-le moi ça dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater des nouvelles vidéos, comme aujourd'hui. Allez, bye-bye, ciao.